Coucou YouTube C'est encore moi, on est quasiment à 200 000 abonnés Les ultras de YouTube Déjà, venez sur Twitch, c'est plutôt pas mal. Vous savez que je fais pas souvent des discours comme ça. Vous êtes là Pour cette game, ce sera un jeu d'armes. Chaque kill que je fais, je ramasse une des armes de l'adversaire. C'est plutôt sympa. Bisous. Ton meilleur souvenir des adventes 20 Je crois que ça a été à, ça a été à la fin, quand j'ai papoté avec Zerator. Ça sent le top 1 Moi, j'aurais dit que ça sentait le stream hack, chat. son un le le le On fait avec son clip de qualité. surtout en Et les gros voit tu sens de comme un animal des en live avec toutes les armes il fait ton sous Le cœur de S. On va nous faire 3 kills spawn et je vous propose un petit défi pour cette première game de la soirée. C'est... Ça va être les gars de faire top 1 avec des armes de base. Donc... Donc est-ce que c'est possible de faire top 1 vous pensez Oh. Mais non. Il a pris ses armes pour me les offrir. Hein. Moi, du coup, les gars, je vais jouer avec ses armes à lui. Hein. Je joue une game... Avec les armes de notre homme. Votre inventaire est plein Qu'est-ce que ça veut dire Ah j'avais un silence de mort c'est vrai. Tu changes d'arme à chaque kill là hein oh ouf Vas-y on, on fait un... Les gars on fait un jeu d'armes. Je joue avec les armes que j'ai envie. Mais par contre à chaque fois que je fais un kill avec une arme je dois en changer. J'en ai vu des enfants de Mais alors comme ce Sasa. Ça... Allez hop Mon arme meurtrière Ok j'ai plus droit à celle là non plus Ok j'ai plus droit à celle-là non plus Ok j'ai plus droit à celle-là non plus J'ai le droit de changer aussi Hop Ok Ok, c'est euh, pas évident les gars, ça demande pas mal de concentration sur le changement des armes, comment l'utiliser, tout ça, mais euh, c'est une game qui vraiment, fonctionne vraiment bien pour le moment, elle est trop cool. J'ai déjà 9 kills. Elle est win. Ok, je viens de déba me débarrasser de mon kill. Seul hic, il est en train de se faire tirer dessus par quelqu'un. C'est pour ça qu'il était allongé. Alors, qu'est-ce que tu as pour moi Oh, pas mal, ça. J'aime même bien. Trop bien. Merci, Demir, pour le, pour le sub. Merci beaucoup. C'est le casse de mich, -Mich Non, c'est mon cas... Putain, tu me fais penser à un truc. Euh, il faut que je demande à Astro de m'envoyer une, une nouvelle réserve de A40. Ok Hop je peux changer d'arme En plus ça te de, de, de, de demande d'être full focus le bordel tu sais ok Il y a Picasso qui vient de mourir aussi Allez go on va prendre ses armes Fais-lui la peau Je lui ai fait la peau C'est bon il est mort Une, Une Holger avec ce viseur, vraiment, mec! Putain d'alcoolique, sérieux! C'est le genre de mec qui baise avec sa sœur, sérieux! C qui fait ça? Une Holger avec 100 balles et ce viseur! Alcolo. Ok, chat. Je vais essayer de trouver deux billets de 400, ça pourrait être intéressant de ouf. Mais ouais, le but c'est de faire des kills avec un peu toutes les armes. Celles que je ramasse et que c'est. Il m'a fait peur, les gars, il m'a fait peur. Mais non Comment on se retrouve Comment on se retrouve toutes les deux Euh. Je vais peut-être plutôt prendre la stoner. J'ai pas le droit de prendre, pour le coup j'ai vraiment pas le droit de prendre cette MP5 Parce que j'ai déjà pris cette MP5 On va essayer de partir sur autre chose A la limite si elle, est, si, elle est montée, si elle est montée différemment et tout, why not tu vois Je vais la poser comme ça, je vais prendre les deux prochaines armes de ma, de ma prochaine cible Monsieur Picasso, encore vous euh, du coup, finalement, le diamati, je m'en étais pas servi. Oh ouais. Et les bâtons non plus. il faut vraiment que je... Là, il faut que je tombe sur quelqu'un d'armé, les gars. Parce qu'un diamati avec 15 balles... Reconnaissance en approche. J'ai des Un yeux for a Ah oh le joueur Il joue Les gars qu'est-ce qu'il était en train de faire Allez Je l'ai cramé à la molotov les gars vu que j'avais déjà fait Un kill avec la OTS J'espère que, que vous noterez l'effort Quelque part chat euh... On, va, on va la jouer facile les gars On va hot drop Hot drop man Là il est dans le couloir En train d'attendre les gars C'est vraiment un fils de pute. Je pense que j'aurais plus, la... plus d'avantages. Je sais comment le tuer. Je sais comment le tuer, mais ça demande juste un tout petit peu de temps, les gars. Il était trop bien placé pour ici. Il est mort, chat. Il est complètement mort et ça, c'est une bonne chose. Oh, j'ai un Ziggle. Je garde ces deux armes-là. C'est un chance... Mes chances de survie, chat, j'ai l'impression qu'elles sont de plus en plus faibles à chaque décision que je prends sur chaque arme. Il a où? Ok. C'est terminé, vous avez échoué. Ok, kilo ziggle effectué chat. Bon, bah on traverse sans zone chat. On traverse sans zone. Faut que je change d'arme. Je crois que ça va traverser les gars euh, là Genre là devant moi Par ici Je suis pas du tout sûr de mon info Mais je crois très fortement je... En termes d'instinct on est sur un truc pas mal Sauf si Waouh Y'a pas à chier, je suis vraiment le meilleur sniper de ce jeu Vous êtes dans le top 5. La les bras. Ok, du coup Cette je... Les gars, identifié. par contre c'était un kill à la thermite Parce qu'il a eu le temps de s'auto-revive et c'est ma thermite Qui l'a tué une fois que c'est revive Ça va les chevilles hein Gros tu t'appelles CR7 Tirer du bas un truc C'est toi qui t'as pas honte hein Y'a quoi Et notre bullfrog C'était trop simple. J'ai pas beaucoup parlé parce que j'étais concentré. La la la la la la. Magnifique jeu d'armes. Oh oh. Ouais. Monstrueux. <rire> T'as vu, c'était un jeu d'armes. Ouais je vois ça. J'ai changé d'arme à chaque kill gros. <rire> C'est monstrueux. Voilà, merci merci <rire> les gars. Des bisous. Allez, bonne soirée.